euh, bon, le mois de janvier est toujours euh, sous l'influence du soleil en capricorne, et ça ne change pas cette année, ça ne changera jamais. Euh, donc euh, le soleil va être en capricorne jusqu'au 20, il euh, ne va pas toujours faire des bons aspects pour euh, ceux du 3e décan, hein, avec un problème intime, familial qui ne date pas d'aujourd'hui. Hein. De toute façon c'est rien, rien de nouveau. Et d'ailleurs avec le soleil en capricorne il n'y a jamais rien de nouveau, Hein, dans la mesure où il occupe votre secteur 4 qui est le secteur, entre autres, hein, le secteur du passé. Alors souvent euh, le passé se manifeste pendant la période du euh, Capricorne, d'une manière ou d'une autre, parce que vous rencontrez quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou parce que tout d'un coup il y a des souvenirs qui remonte parce que quelqu'un vous allez parler avec quelqu'un d'une situation ou de, de choses du passé euh, ou regarder un vieil album de photos. Euh, donc le passé à l'honneur, mais aussi évidemment la maison et la famille. Hein, le Capricorne, c'est ce qui représente ces domaines de votre vie et le, le fait que le soleil y soit, bon, c'est plutôt une bonne chose, ça éclaire. Euh, vous avez peut-être envie de redécorer votre votre intérieur, hein, de, de le rendre encore plus cosy, encore plus... Euh, vous avez besoin de protection hein, avec euh, le Soleil en Capricorne, donc euh, ben, vous trouverez tous les moyens à votre disposition euh, pour vous sentir protégé et vous aurez bien raison. Après le 20, le Soleil va passer en Verseau, une très bonne période pour vous parce que alors là vous serez valorisé, mis en avant par des succès, euh, euh, vous aurez l'impression euh, d'avoir fait ce qu'il fallait pour euh, pour briller, pour rayonner, peut-être que vous serez beaucoup dans la séduction aussi, mais moi je pense plutôt à des réussites qui vont euh, euh, flatter vraiment votre ego et ça, ça fait vraiment du bien au moral. On poursuit avec Mercure, hein, planète qui gère euh, votre mental, mais aussi euh, la vie quotidienne et, et, et ses détails, hein? horaires, euh, déplacements, enfin vous voyez, hein, la vie de bureau et tout ça. Donc euh, dans un premier temps, mercure suit, le, enfin précède euh, le soleil, enfin bref ils sont l'un d'un côté de l'autre en Capricorne et font les mêmes aspects. Donc là aussi on peut penser que euh, Mercure pour, représentant les frères et sœurs et les proches, peut-être que vous allez, il va y avoir une réunion familiale hein, en, en, en ce mois de janvier, euh, que vous allez fêter peut-être le jour de l'an ou Noël avec du retard ou qu'il y aura un anniversaire, euh, euh, quelque chose qui va faire que euh, bah, la famille, les proches, l'entourage, tout le monde va participer. Mais bon, on sait que Mercure représente aussi euh, donc euh, votre travail au quotidien, alors peut-être que vous aurez un, un nouveau travail à démarrer, euh, quelque chose que vous allez mettre en place, mais bon, c'est pas capital, hein, c'est pas quelque chose de vraiment très important, mais ça va vous occuper la tête pendant deux jours, hein, on va dire, pas plus! Après le 17, eh bien Mercure va se retrouver en Verseau, hein, donc précède le soleil de trois jours, et c'est aussi une excellente euh, configuration euh, pour vous, parce que votre travail, la façon dont vous travaillez, tout ça va être mis en valeur, va être, euh, comment dire, va mettre le, la lumière sur vous, va attirer de l'attention sur vous. Parce que le secteur 5 où, où va se trouver Mercure, et après le soleil, c'est un secteur solaire, hein, un secteur où vous brillez, où euh, tout d'un coup vous attirez l'attention sur vous, euh, tout simplement parce que vous avez réussi quelque chose et, et que c'est remarqué ou remarquable. De, de toute manière on pourra pas vous rater hein, après le 17 avec mercure et après le 20 avec le soleil, qui vont occuper ce secteur solaire euh, qui vous met vraiment, euh, qui vous met en vedette. Bon, c'est peut-être dans un petit cercle, mais c'est toujours bon à prendre. On en vient maintenant à, à votre planète, c'est-à-dire Vénus, hein, qui gère vos amours et votre argent. Euh, Vénus commence le mois en Verseau. Hein, euh, donc euh, déjà, il euh, y a des satisfactions, hein, vous voyez euh, le Verseau étant votre signe, euh, sol, votre secteur solaire comme je le disais, euh, bah, vos amours sont aussi euh, sous les feux de la rampe on peut dire, euh, ils ont de l'importance euh, à vos yeux et ça se passe, euh, plutôt bien parce que ben, Vénus ne va faire aucune dissonance jusqu'au 13 date à laquelle elle changera de signe donc euh, bon vous serez amoureux on sera amoureux de vous on vous le montrera hein, votre chéri sera plus démonstratif ou démonstrative que d'habitude hein, vous tiendra la main dans la rue ou par le cou enfin voyez il y aura des, des signes des tas de signes qui vous diront que vous êtes aimé, etc. Et vous-même, hein, exprimerez peut-être vos sentiments plus facilement hein, que d'habitude. Parce que, bon, la balance est sentimentale, mais elle a toujours une espèce de réserve qui est due au fait que le deuxième maître de la balance, c'est Saturne. Donc, euh, vous n'êtes pas quelqu'un qui est étalé hein, vos sentiments. Euh, hein, tartinez pas euh, euh, l'autre avec euh, bon, des, des déclarations. Euh. Non, mais euh, vous le montrez à votre manière et euh, c'est toujours une manière extrêmement délicate. Après le Verseau, Vénus passe au Poissons, c'est-à-dire qu'après euh, après le 13, elle sera dans un signe d'eau, alors peut-être un peu moins bien euh, située. Euh. Alors elle est bien en Poissons, hein, ça c'est sûr, euh, c'est un de ses signes, mais alors le secteur qu'elle occupe par rapport à la Balance est, est, est moins euh, sexy, euh, c'est le secteur du travail. Alors bon, on peut dire que bah, votre travail va vous plaire, hein, puisque Vénus est une planète de, de bien-être, de confort, d'argent de, euh, aussi, donc votre travail peut vous rapporter, vous pouvez être content, heureux de, de ce que vous faites, euh, probablement parce que pendant la période Verseau, bah, vous en avez tiré beaucoup hein, de, de et que vous avez quand même eu pas mal de succès. On va parler de mars maintenant, de votre forme, hein, de votre vitalité, de votre énergie, et de la façon dont vous l'utilisez. Et vous avez un bon mars hein, pour démarrer l'année, puisque la planète va se trouver en Sagittaire. Donc euh, déjà c'est un secteur euh, qui vous permet d'être un petit peu multitâche, hein, vous allez euh, avoir de l'énergie à, à disperser un petit peu de tous les côtés, mais vous la disperserez utilement, hein, et surtout quand les planètes vont être en Verseau, hein, parce qu'elles vont être en bon aspect avec euh, le Mars en Sagittaire. Donc euh, tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez entreprendre avec Mars en Sagittaire a des chances d'aboutir à quelque chose de vraiment... Euh, euh, qui sera un succès, hein, qui, va, qui va réussir. Euh, alors surtout ne vous privez pas de prendre des initiatives et même si c'est un petit peu en dehors de vos compétences, vous y arriverez. Vous êtes dans, vous avez appris beaucoup de choses là en 2019 et vous allez pouvoir euh, l'appliquer, euh, appliquer tout ça euh, en 2020 et ça commence dès le mois de janvier avec ce Mars en Sagittaire qui passe finalement sur les traces euh, du Jupiter de 2019 qui était en, en Sagittaire, maintenant est en capricorne, mais elle, elle a vraiment euh, renforcé le, le Sagittaire, donc Mars qui passe derrière là, elle va être euh, elle va être tonique, elle va vous donner euh, vraiment euh, euh, la forme déjà, euh, bon vous serez... Euh, hein, euh, un petit peu nerveux même on va dire, hein, euh, mais euh, bon, avoir les nerfs euh, parfois ça nous permet de, de tenir face à des euh, rushs dans le travail, il et, est possible que vous en ayez parce que vous allez tout prendre, hein, tout ce qui passe, euh, vous allez prendre et vous aurez raison. Il faut être opportuniste quand on a les planètes en sagittaire, il faut prendre ce que la vie vous, vous offre, puis on se débrouille après. Hein, euh, et vous en êtes vraiment tout à fait euh, capable. Alors le petit point négatif avec Mars en, en Sagittaire dans votre secteur 3, c'est que vous pouvez parler un peu trop vite, vous pouvez être un petit peu pète-sec hein, avec euh, avec ceux qui vous entourent, mais franchement alors ça ne va pas du tout euh, créer de problème et euh, de toute façon vous êtes du genre à vous excuser, vous vous rendez très vite compte quand vous avez un petit peu blessé quelqu'un, que vous avez parlé trop vite, vous vous en rendez compte tout de suite et vous savez faire des excuses, vous savez remettre les pendules à l'heure de manière à ce que l'autre ne se sente pas trop trop blessé, mais c'est pas votre volonté de blesser, hein, vous ne le faites jamais exprès.